très chers petits amours chéris de mon cœur. Donc mes investigations se poursuivent ici concernant en particulier l'interruption du champ électromagnétique de notre planète terre. Dans un précédent communiqué je vous ai affirmé que la terre ne bouge pas, elle ne tourne certainement pas sur elle-même. Et qu'elle a trois soleils, un au centre et deux autres pour chacun de ces hémisphères qui sont selon moi à l'opposé l'un de l'autre en toute logique. Et quant à la planète, eh bien, elle se maintient là où elle se trouve grâce à un champ électromagnétique, un multi-champ électromagnétique, j'ai envie de dire, bien plus puissant que le sien et qui agit sur le haut, sur le bas, et sur les quatre côtés, c'est-à-dire l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. D'où qu'on se place, ça forme une sorte de croix faite de, de, de cubes euh, et ça forme trois doubles bran branches. voilà. Enfin, comme j'étais depuis les dernières investigations très préoccupée de savoir en particulier qu'est-ce qui pourrait se passer pour nous directement, pour la planète, concrètement, si son champ électromagnétique venait à s'interrompre. Et croyez-moi, je préférais être totalement discréditée évidemment, par les événements à venir, mais euh, en même temps, j'ai appris à faire une relativement euh, confiance à mon alignement bien plus qu'à toute autre chose. Et donc, vous avez bien compris que je fais ici un travail de, de prévention, d'information de sorte qu'on soit préparé au cas où voilà ce qui pourrait se passer et donc qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire, sans paniquer, en étant préparé. Voilà. Donc, alors que je me promenais, et euh, c'est souvent dans ces moments-là que, que, en tout cas, je, je peux me sentir le plus aligné avec les arbres, etc. C'est vraiment une situation idéale. et eh bien, mon âme m'a montré... Ce, enfin une en partie une, une, une des choses qui va se passer si cela arrivait et que je n'aurais pas pu deviner par moi-même avec les euh, connaissances que j'ai jusqu'ici c'est que le champ électromagnétique terrestre lorsqu'il s'interrompt, et s'il s'interrompt le premier signe qu'on va voir ce sont les soleils en tout cas, celui qu'on voit, nous on n'en voit qu'un, hein, c'est clair, pour notre hémisphère. Euh, le, le, les deux, en tout cas, vont s'arrêter là où ils se trouvent exactement dans leur course et pendant tout le temps de la durée de cette sorte d'apnée, d'accord De cet arrêt, euh, interruption électromagnétique. Il n'y aura plus de mouvement électromagnétique, c'est un mouvement aussi. Et, le, et les soleils, j'ai demandé, ne vont pas s'éteindre non plus. Donc, s'arrêtant à un endroit. Et tout le temps de cette durée-là, eh bien, ça va faire qu'on va avoir un soleil à un endroit de la Terre qui va darder en permanence ses rayons, là où ils se poseront sur la Terre. Et ça va pas faire du bien, évidemment. Et par ailleurs, on va avoir donc tout, toute une partie du globe qui va être dans l'obscurité, comme la nuit, mais les nuits euh, sans, sans lune et, et, et de l'autre côté de l'hémisphère, celui qu'on nous cache, euh, puisque j'ai appris que la planète était j'ai appris qu'elle était deux fois plus grande que ce que l'on nous vend, <coughs> puisque c'est toujours une question de, de rétention d'informations, et de contrôle mental, etc. à tous les niveaux et depuis des centaines, des centaines d'années. Donc, il existera deux bandes sur notre hémisphère où il y aura une semi-lumière, mais permanente. Où il ne fera pas trop chaud, il ne fera pas trop nuit. Et donc, c'est là qu'il y aura un espace de survie. Ceux qui sont carnivores pourront survivre un temps dans les espaces qui seront dans l'obscurité, mais pour tous ceux d'entre nous qui veulent, qui sont végétariens et qui veulent cultiver pour survivre, eh bien il y aura ces bandes de semi-lumière permanente où on pourra tout à fait cultiver. Donc, préparez vos sacs de survie et vos stocks de graines et à redevenir nomades. Et un petit peu de stock de nourriture pour ceux qui peuvent, mais en tout cas, un livre bien fait sur donc les plantes comestibles. Et surtout, surtout, que ce livre vous montre en détail, avec beaucoup de descriptions très claires, quelles sont les plantes qui sont toxiques. Et donc, à ne surtout pas confondre et à ne pas manger, évidemment. Parce qu'une fois, ça peut être la dernière. Ok. Euh, par ailleurs, je demandais aussi si ce temps d'apnée allait durer seulement trois jours ou si ça pouvait être plus long Et là, la réponse est que ça pouvait être plus long. Et en fait, comme c'est une énorme planète à polarité inverse qui va provoquer cette apnée de notre électromagnétisme terrestre, eh bien, tant que cette planète sera, continuera d'exercer son influence eh bien, euh, tout ce temps-là, l'APD le, le, durera aussi. Voilà. Restera en arrêt. Alors, j'ai demandé combien de temps cela peut durer. Et là, j'ai duré, j'ai posé la question et j'ai eu la, la réponse que ça pouvait durer, tenez-vous bien, trois ans et demi et pas au-delà de quatre ans. Voilà. Donc, je n'ai pas le chiffre exact et franchement, avec moi, euh... ça suffit d'avoir ces précisions là. J'ai pas envie d'avoir de précisions plus grandes parce que depuis six mois il y a tellement, tellement d'informations qui arrivent que bon, <rire> moi ça me va là. J'essaye de suivre, je pose les questions qui me paraissent vraiment nécessaires et essentielles selon là où me conduit mon âme. Voilà, je lui fais confiance. Elle est programmée depuis longtemps, elle m'a guidé depuis toutes ces années et vraiment menée tout le temps, tout le temps, au-delà de mes rêves et de et de, et de tout ce que je, mes pro mes désirs les plus profonds. Donc euh, c'est quelque chose qui a mis très très longtemps à s'installer. Comme je suis quelqu'un qui doute énormément, euh, mais voilà, je préfère prévenir que guérir. Donc euh, voilà, je communique ce que j'obtiens, ce que ce que j'entends de mon côté. Et alors il va se produire aussi autre chose conjointement. Et du fait de cet arrêt électromagnétique, les soleils, eux, sont constitutifs du champ électromagnétique terrestre. Donc, le champ électromagnétique, lui, il ne va pas, il ne va pas euh, disparaître. Il va continuer d'exister, mais il va s'arrêter de tourner pendant un moment. Voilà, il va être empêché de tourner. Donc, les soleils restent là où ils sont. Mais tout ce qui est artificiel dans le ciel et qui se maintient à une certaine hauteur en satellite et autres, et même la Lune, qui se maintient grâce justement au mouvement du champ électromagnétique de la Terre, et eh bien au moment où le champ va s'interrompre, vont tomber tout simplement sur Terre. Parce que la Terre est un aimant. Et la Lune y compris, puisque c'est un satellite artificiel. Il n'est pas constitutif du champ électromagnétique terrestre. C'est pas du tout comme un soleil. Voilà. C'est un, c'est un, c'est un objet physique qui euh, peut se euh, faire, euh, comment dire, le tour de, de, de la planète parce qu'il est à une certaine distance. Et donc, elle est aussi plus petite que ce que l'on nous fait croire. Allez, voyez, j'ai le nombre de mensonges dans lesquels on baigne. Enfin. Donc on n'aura pas le temps de réagir entre le moment où on constatera que le Soleil s'est arrêté dans sa course et le, où, et le moment où tout ce qui est dans le ciel, qui est maintenu par la course du champ électromagnétique, va d'un coup se mettre à tomber sur Terre. Donc, comme c'est assez énorme, j'ai demandé concernant la lune s'il si était possible d'avoir une idée euh, de, de, de l'endroit le plus probable où elle, elle a toutes les chances de... de, de, de, de, de, de de tomber sur la terre et là donc j'ai eu la réponse que ce serait le, le nord de la Sibérie un petit peu à cheval sur dans l'eau vers le groenland mais surtout euh, voilà la Sibérie et pour tous les autres euh, stations MIR euh, satellite déchets, déchets aussi, parce que c est, c est, on nous dit que c'est devenu une vraie poubelle Tout ça, pour tout ça, vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement efficace. Et s'il vous plaît, faites-le, faites-le. Parce que ça fonctionne et que c'est la seule façon de nous en protéger. S'il vous plaît, alors, pour ceux qui sont nouveaux, et qui n'ont pas encore euh, comment, euh, écouté les différents communiqués que j'ai faits sur l'alignement et les différents conseils que je donne pour s'aligner, j'ai rafraîchi, rafraîchi ma page de blog et j'y ai sélectionné toutes les vidéos qui me semblent vraiment directement utiles pour ce qui est de l'alignement en particulier. Donc je vous incite à y aller. Et en premier, je vous recommande de commencer par « Mise en état d'union » l'autre euh, comment faire une demande puissante à l'univers en s'alignant voilà vous avez aussi protéger votre âme étanchéité totale c'est encore euh, voilà le trio de base euh, euh, pour tous ceux qui veulent se mettre à faire des demandes et prendre possession de leur vaisseau d'amour et de lumière donc ce que je recommande aussi c'est de faire des demandes quotidiennes et donc d'inclure dans vos demandes, et d'être le plus nombreux possible à le faire, si on est suffisamment nombreux, ça va marcher pour toute la planète, de façon à ce que aucun de ces objets ne blesse aucun être vivant. Voilà. Merci. Faites votre formulation vous-même. La plus simple, la plus claire, De, elle est forcément la plus puissante. Voilà, si vous êtes aligné. <rire> Merci, merci, merci de le faire de tout cœur. C'est super important. Ça fait partie des pouvoirs que nous avons. Vous voyez, voyez, ce qu'on ne nous a euh, pas permis de, de, de connaître jusqu'à présent, mais c'est fini tout ça. Maintenant, vous le savez, on, on se le communique entre nous, communiquez-le aussi autour de vous. C'est vraiment, vraiment important. Ah oui, et donc important pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents communiqués qui sont tout nouveaux. Euh, par rapport à ce, cet arrêt du champ électromagnétique terrestre, ce qui va se passer tout naturellement, et vous pouvez par rapport à ça voir toutes sortes d'expériences qui ont, ont été faites en électromagnétisme, où vous, vous aurez les éléments, n'écoutez pas forcément les commentaires, mais observez, observez, et aussi avec votre cœur, qui vous dira la vérité, qui est votre vraie boussole. Observez dans ce que vous voyez, ce qui est vrai ou ce qui est faux. voyez aussi ma demande, comment programmer son âme au meilleur hein. Elle vous euh, met en... Position de détecter ce qui est vrai de ce qui est faux voilà <rire> donc Plus on sera nombreux à faire ces demandes alignées et plus euh, cela fonctionnera pour l'ensemble de la planète. Je le répète, c'est super super important. Et donc pour ceux qui ne savaient pas encore euh, ce que j'ai dit au sujet euh, du rétablissement hein, dans, les, dans le tout tout premier tirage, je crois bien en juin, fin juin, janvier, fin fin janvier ou début février euh, sur justement la planète X etc. Euh, peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, ce qui se passe quand un champ électromagnétique est interrompu, surtout pour un corps comme ça qui est maintenu dans un champ électromagnétique encore plus grand, gigantesque que le sien, ce qui se passe c'est que c'est au moment où elle va récupérer ses capacités d'auto, euh, de, de de nouveau pouvoir laisser circuler son champ, cela va faire en sorte que son corps, la planète elle-même, va basculer pas les plans d'eau. Les plans d'eau, ils restent là où ils sont, ce qui fait que on aura droit à un épisode là encore un peu difficile pour ceux qui ne seront pas préparés euh, ou qui n'auront pas de quoi se protéger. Euh, mais euh, donc euh, c'est que euh, la planète là où elle va euh, donc euh, basculer sur elle-même pour retrouver son, sa stabilité électromagnétique, et eh bien l'eau va euh, passer par dessus les terres. Voilà. Tout simplement, là, là où la terre bascule, l'eau, l'eau vient recouvrir les terres. Voilà. Donc, ce pourquoi il est indispensable pour survivre, c'est d'aller non seulement à une certaine hauteur, mais aussi de se préparer à bouger, à être prêt à faire des kilomètres pour gagner ces euh, zones qui sont intermédiaires pour survivre, pour cultiver, c'est d'avoir un sac de survie, c'est d'avoir des graines, c'est de euh, regarder, avoir un, un, un livre, d'accord, qui vous explique les plantes comestibles, etc., pour tenir le coup jusque-là, avoir de quoi donc purifier son eau, mais ça, c'est dans le sac de survie euh, et, et, et aussi pouvoir se fabriquer euh, une sorte de euh, véhicule anti-choc hein, une forme de radeau je vous expliquerai ça si j'ai le temps si, si c'est possible euh, et dès que possible bon on a un petit temps pour ça hein. euh, c'est pas avant euh, selon mon âme c'est pas avant trois ans d'accord et on n'y est pas encore ça n'a pas encore commencé donc voilà euh, il, y aura, euh, il y aura un certain nombre d'autres informations que j'aurai à vous communiquer d'ici là et avant probablement. Ben voilà, ça viendra quand ça viendra, mais ça viendra si je peux, il n'y a pas de souci. Mais je me laisse guider euh, par mon âme pour ce qui est euh, de, de ce qu'elle ressent, me faire ressentir comme nécessité, etc., de, de communication euh, et autres. Voilà. Merci de tout mon cœur de m'avoir écouté. Hein. Merci à vous tous mes petits oiseaux chéris, mes fidèles Et à un merci encore plus profond à ceux qui font un effort pour me soutenir Je suis très très très touchée Cela est vraiment super super important pour moi hein. On comprend bien que c'est nécessaire tant qu'on n'est pas dans une situation forcée où l'argent ce n'est pas cela qui nous aidera à survivre d'ici là et jusque là ça reste indispensable voilà merci à ceux qui comprennent merci merci merci merci de votre soutien je vous embrasse